Nous, c'est Hubert et Léa. Cette année, on a choisi de partir faire un tour un peu spécial avec nos vélos et notre bateau. Notre objectif, c'est de partir à la rencontre d'agriculteurs en quête d'autonomie. Notre projet Agrinovant a pour objectif de mettre en avant le savoir-faire paysan. Pour notre première étape, on a décidé de partir de notre port d'attache à Lorient, pour aller en direction de Belle-Île-en-Mer. Après quelques belles journées de navigation, nous voilà arrivés à Belle-Île dans le Morbihan. C'est une île de 85 km² où l'on trouve un certain nombre d'agriculteurs en élevage et maraîchage. Tous les maraîchers sont en bio. Ici, on a rencontré Baptiste et Amandine, installés depuis plusieurs années en maraîchage. Le Baptiste a suivi des formations avec l'atelier paysan, on a donc voulu vous faire un rappel sur ce qu'ils font. L'atelier Paysan c'est un collectif qui accompagne les agriculteurs à la conception de machines adaptées à une agriculture paysanne, ceci via des formations et des plans libres de droit. On vous laisse avec Baptiste. Moi c'est Baptiste, je suis installé à bénil en mer depuis 2007 sur une surface de 5 hectares en maraîchage bio. Ça fait un an qu'on est en GAEC, on a changé de statut au bout de 11 ans là, et euh, ça va faire euh, 5 ans qu'on est en Attends, attends, c'est quoi les planches permanentes Alors les planches permanentes, c'est des planches de culture qui restent les mêmes chaque année. Ainsi le tracteur passe toujours au même endroit et ça a pour avantage de ne la terre et ainsi d'avoir un sol bien structuré, bien aéré, où l'eau peut correctement s'infiltrer. Merci Jamy Le système planche permanente, ça a commencé à me titiller parce qu'on a des problèmes de trop d'eau dans, dans le bas des parcelles. Du coup, euh, je ne savais pas trop comment faire. Euh, je ne voyais pas trop de machines qui existaient et tout. Donc j'ai commencé à en bricoler à, à l'origine euh, à partir d'une vieille euh, bineuse. C'était pas trop au point. Par la suite, j'ai acheté une buteuse à disque. Ça ne l'a pas trop fait non plus. Et du coup, je me suis rapproché de l'atelier paysan, parce qu'ils propose un système de planches permanentes, là. Et du coup, j'ai fabriqué euh, avec eux, grâce à eux, ces trois machines-là. La buteuse qui sert à monter les planches, casser les engrais verts, euh, et voilà. Après, il y a le cultibute. Et on a toujours euh, les systèmes de disques pour remonter le, le bord de la planche. Et pour finir, on a le vibre-planche, lui qui sert euh, en phase finale pour euh, avant semis, avant plantation. On reprend Alors, si on part d'un sol avec un couvert végétal non travaillé, Baptiste utilise d'abord la buteuse qui va casser les engrais et former une butte grossière. En deuxième étape, il utilise le cultibut qui permet de façonner la butte. Enfin, le vibroplanche planche permet d'éliminer les dernières herbes et d'obtenir une butte prête à accueillir une nouvelle culture. À ça, on associe le triangle d'attelage. C'est un système qui est vieux comme Hérode en fait, qui existe depuis longtemps et qui permet d'atteler et d'ételer les machines sans descendre du tracteur en 3 secondes. C'est un gain de temps, un gain en sécurité. Et c'est facile à mettre en place, ça coûte pas cher. Et en maraîchage c'est vachement utile parce que vu qu'on change d'outils sans arrêt. Ouais. Et suite à ces formations l'atelier paysan là, et ben, quand on sort de là on est prêt à tout faire. Et du coup euh, ça m'a permis de construire d'autres machines. Euh, notamment une souleveuse à légumes, un brûleur thermique et un semoir en grès vert qui est des plans de l'atelier paysan. Et un transpalette et enfin, des.. des... Plein d'outils comme ça qui nous servent tous les jours et qui ne coûtent pas grand chose au final. Ces machines-là, euh, construites par l'atelier paysan, la buteuse, le, le QTB, et tout, tout, ça revient à 2000 euros pièce à peu près, euh, formation comprise. 2000, 2005 selon les options qu'on met dessus. Euh, ouais, euh, et par contre, euh, on met de la ferraille. Ce C'est pas les, les mêmes machines qu'on achète dans le commerce. On ne va pas casser. Quoi. Les autres machines que j'ai construites, on essaye de récupérer de la ferraille avec des vieilles machines qu'on dans les fonds de cours de ferme là, pour, pour découper et puis moi aussi, ça évite d'acheter de la, la ferraille neuve. Attends, et pour construire tout ça, on a besoin de beaucoup d'outils non Bah en gros, Baptiste il utilise une disqueuse, une perceuse visseuse, un poste à souder à moins de 500 euros, une découpeuse sur table, mais ça c'est vraiment pas indispensable, et puis bah forcément quelques outils classiques comme des clés plates, des tournevis, etc. Après, bien sûr, quand il a besoin de faire quelque chose de plus spécifique, il fait appel à un tourneur fraiseur et ça, on peut en trouver partout, même à belle apparemment. Voilà, c'est la fin de notre première rencontre d'un paysan autoconsulteur et pour le début de notre voyage, ça a été une super découverte.